Yo les potos, c'est Itiros. Ross, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast assez particulier qui va bien vous faire marrer et en même temps qui risque même de, de devenir grave. Euh, c'est une expérience que j'ai expérimentée moi-même il y a quelques jours. Et euh, je vais vous dire euh, une chose, que je suis sûr à 90% que la grande, grande majorité des gens qui utilisent YouTube l'ignorent complètement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la politique de commentaires de YouTube a évolué en 2023. Ils ont rajouté des nouveaux, des nouvelles choses. Or, moi, ils m'avaient prévenu, mais j'y ai, ai, ai pas fait grave. Ai, je vous dis honnêtement, j'en avais rien à foutre. C'est un peu comme quand vous faites des mises à jour de téléphone ou d'ordinateur, vous n'allez pas lire le pavé entier de textes qui disent, moi, j'ai accepté, j'ai eu, oui, rien à foutre. Or, or, or, or, YouTube a rajouté quelque chose en 2023. Et ce quelque chose, c'est euh, avec, parce qu'ils ont eu des pressions, des pressions. Écoutez-moi bien. Que maintenant, si vous mettez des commentaires, je vous parle pas de commentaires violents ou appel aux meurtre ou à des choses graves. Je parle de commentaires simplement de critiques, critiques, sur certaines certains sites ou certaines chaînes de télévisuels ou certains hommes politiques ou autres. Ça peut être relégué à du harcèlement, voire des propos haineux ou attisant la haine et tu auras comme chose de avoir euh, une interdiction de poster des commentaires pour 24 heures, 48 heures, 10 heures et si tu continues définitivement voire même si vraiment c'est très grave attention avant ta chaîne supprimée. Bon. Faut savoir que moi hier quand je me suis connecté à ma chaîne YouTube, j'ai eu une notification. Bon, je pouvais pas la louper, c'est pas mis de l'écran. En même temps, c'est marqué voilà, vous avez été sanctionné j'ai pas eu un strike, hein, rien du tout. C'est simplement une, une, un rappel à l'ordre. C'est pas du tout indiqué sur ma chaîne. J'ai pas un strike, j'ai pas un avertissement, j'ai rien du tout. C'est simplement une remise à l'ordre de YouTube qui m'a dit Un de vos commentaires a été signalé comme étant haineux ou attisant la haine. Et il a été supprimé. Faites attention, parce que si vous réitérez, vous pouvez avoir 24h, 48h, 112h de blocage, voire même ne plus pouvoir bosser. Je me suis dit ah, mais Putain, qu'est-ce que ça peut être Je me suis dit Surtout que voilà, ma chaîne a 10 ans d'existence. Hein. A été créé pendant les 2013. Et en 10 ans, j'ai eu deux strikes. Et je vous dire des strikes très bêtes. C'est simplement parce que, parce que quand j'ai fait du montage vidéo, j'avais utilisé des, vid des musiques qui n'étaient pas libres de droit. Je m'étais trompé. Et j'avais eu, euh, hein, comme on dit, un strike, un avertissement. Voilà, C'est vraiment des trucs bêtes. Mais deux de trucs comme ça, et une disons-le-haine, je me suis dit, mais purée, mais qu'est-ce que ça peut être Et j'ai fait la, la recherche. <rire> Et c'est un propos qui visait le, le gouvernement sur la chaîne de BFM TV. Il y, avait une, il y avait une actualité, Macron racontait une connerie comme à ses habitudes, et j'avais marqué comme quoi c'était un guignol qui racontait que des conneries. Voilà. Mais simplement, hein, des propos comme ça, de toute façon, vous pouvez voir, comme je parle à chaque fois, je ne jamais plus haineux ou plus euh, important que ça. Voilà. Je dis simplement, soit c'est un guignol, soit c'est un taré, bon bref, peu importe. Mais voilà, ça reste, ça reste un, un avis qu'on partage ou pas, mais c'est un avis. Quoi. Je veux dire, j'appelle pas au meurtre, j'appelle pas à la à la rébellion ou à la, à la révolution. Simplement, je dis voilà, comme, comme n'importe qui, euh, des millions de personnes mettent des commentaires sur sur lui, comme quoi c'est un imbécile, quoi, ou un, un incapable, etc. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Et puis il faut savoir que celui qui a signalé ça, c'était BFM TV elle-même, la chaîne BFM TV. Pas que mon commentaire à mort, il, il a signalé des millions de commentaires de millions de Français. Or, il faut savoir une chose c'est que j'ai fait des recherches sur Internet. Et il, y a une chaîne, il y a une chaîne, un article qui a été créé, voire même BFM TV eux-mêmes. C'est pour ça que je vous mettrai tous les liens de tous les articles en question en description. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et à lire. BFM TV a indiqué qu'ils recevaient énormément de critiques et d'insultes <rire> sur leur chaîne, sur leur vidéo, je veux dire, YouTube et sur les réseaux sociaux, et également euh, sur les, les membres du gouvernement. Donc ces petits chiens galeux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait pression auprès de YouTube, en indiquant et en stipulant, qu'ils ne le voulaient plus ça. Et qu'à partir d'aujourd'hui, si YouTube ne, ne, ne pliait pas ça, eux, ils quittaient la, ils quittaient la plateforme. Et, et comme euh, les chaînes YouTube, euh, BFM et compagnie, rapportent énormément de blé à... à à YouTube parce que ce sont des grosses chaînes d'information et également, ils sont sous pression de l'Europe et tout ça, comme ils ont un peu comme quand ils avaient fait fermer la chaîne de, de télévision russe, Russian Today, et bien là, ils ont fait repression encore sur YouTube, de par le, le, le truc européen et tout ça. Ça date, ça date de, de janvier, ça, cette affaire, mais c'était déjà en, en préparation. Ils ont fait pression en disant, voilà, soit vous faites quelque chose, soit on retire notre chaîne, ou alors YouTube aura des problèmes. Or, alors, ils ont, ils ont modifié leur, leur, leur truc, ça veut dire que maintenant, si tu t'en prends au gouvernement, je parle tout simplement de donner ton avis, hein, je ne dis pas de, de t'en prendre en dire qu'il faut les assassiner, simplement donner ton avis, ton avis, un avis qui est contraire, comme on dit, à en gros, si tu es contre lui, quoi, tout simplement, ou si tu critiques ou insultes, par exemple, euh, la chaîne BFM TV en elle-même, ton commentaire va être signalé et tu peux avoir des problèmes avec YouTube. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Voilà comment Macron a réussi à tisser son, sa, sa toile de propagande à travers tout Internet. Et maintenant, liberticide, parce qu'il a fait la propagande, maintenant c'est liberticide, où tu ne peux plus du tout donner ton point de vue. C'était déjà une chose qu'il prévoyait de faire Marlène Schiappa, et un autre membre du gouvernement, je ne sais plus quoi, je crois que c'était Darmanin, oui, Darmanin, avait en association avec Darmanin, il voulait faire en arriver à ça, où tu ne peux plus donner ton point de vue, ils y sont arrivés. Ils commencent par YouTube, après ils vont faire Facebook, Twitter, Twitter, ils auront un petit peu plus de mal parce que c'est Elon Musk maintenant qui s'en occupe, mais Facebook, ça va glisser comme dans du beurre. Donc voilà, maintenant, le truc, on en est arrivé là, ça veut dire simplement tu donnes ton point de vue comme dans un pays démocratique normal, tu ne peux plus le faire. J'ai eu mon petit avertissement hier, et ça m'a fait beaucoup rigoler. Parce que l'avertissement stipulait quand même <rire> « propos de haine et attisant la haine <rire> ». Et mon propos en question, c'était, euh, qu'on qu mon propos, je vous le dis textuellement ce que c'était, c'était « qu'est-ce qu'on va écouter ce, ce, ce guignol Il ne raconte que des conneries à longueur de temps ». Voilà. Donc ça, c'est un propos de haine, attisant la haine. Voilà. On est arrivé à ce genre de conneries, à ce genre d'extrémité-là. C'est exactement pareil qu'est-ce qui se passe en Chine ou en Russie. Donc moi j'ai un nouveau truc que je vais faire maintenant, c'est que je ne posterai plus de commentaires du tout avec ma chaîne principale, parce que j'ai pas envie de me faire de me faire strike ma chaîne bêtement, alors que je ne donne qu'un point de vue. Mais comme ils sont très cons, ben créerai une autre, je créerai un nouveau compte bidon et je posterai avec celui-là. Et puis c'est tout. On peut toujours détourner comme on dit la chose. Hein. Donc voilà. Ou alors simplement je ne posterai plus du tout, je ne m'emmerderai plus à poster sur BFM TV. Voilà. BFM TV, LCI, tout ça, je ne posterai que sur Europe 1 parce que c'est des gens qui sont intelligents, euh, Europe 1 et CNews à la limite. Voilà. Mais tous les autres, oh, c'est nada, c'est fini. C'est boycott total. Même pas je cliquerai sur leur chaîne, et même pas je, je laisserai un commentaire. Voilà. Parce que comme ils en avaient marre, TV de se faire insulter copieusement, ce qu'ils méritent, hein, parce que ce sont des gens qui sont à mort pour, dans, pour le gouvernement, carrément, c'est des corrompus de l'extrême. Comme ils en ont marre de se reprendre des, des insultes et des commentaires comme ça, euh, même simplement des commentaires critiques, pas simplement des insultes, hein, des commentaires critiques simplement, de millions de Français, ça les fait chier. Parce que de plus en plus, sans doute, les annonceurs et ceux qui mettent des pubs eh bien, se retirent. Parce qu'ils doivent se dire « merde, si on s'associe avec eux, on risque d'avoir une mauvaise image ». Donc, euh, ils, ont, ils ont leur chiffre d'affaires qui est en chute libre. De plus, le gouvernement, comme il veut, faire passer, il veut passer pour des gens gentils, des gens soutenus par les Français, un peu comme la, fausse, la, un peu comme la chaîne YouTube qu'a créée Emmanuel Macron où, où, Macron, où il a 300 000 abonnés, où les trois quarts des comptes qui, qui, qui postent, c'est des faux comptes. C'est facilement vérifiable. Le compte, il a été créé hier, où il y a deux jours, sans photo, sans description, sans rien, et qui poste des commentaires en disant Putain, Macron, c'est le meilleur du monde, je donnerai mon rein pour lui. Il euh, faut arrêter les conneries. Donc voilà, Donc ça, ça les emmerde. Ça les emmerde quand une chaîne publique comme ça ne peut plus poster une seule vidéo sans que des millions de Français critiquent. Par exemple, genre un truc que je vais vous donner un exemple très simple, quand BFM TV a montré les vœux du président euh, en direct, vous savez qu'il y a un chat hein, en direct sur YouTube quand on, quand on voit une vidéo en direct, le, le chat a été désactivé, les commentaires ont été désactivés. Ils peuvent plus laisser les commentaires sinon les, ils se font insulter. Ils se font insulter, se font traiter de tous les noms et Macron pareil. Donc voilà, ça les emmerde. Donc la première chose qu'ils ont fait, ça a été de supprimer les pouces rouges. Vous avez vu, on ne peut plus mettre de pouces rouges. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à cliquer sur le truc pouces rouges. Mais je, je vais, je vais vous, vous apprendre quelque chose, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Ils ne sont pas Ils ne sont plus comptabilisés, les pouces rouges. Ils ne sont comptabilisés que les pouces bleus. Ça veut dire que si tu veux t'opposer à une chaîne, tu, mets pas, tu ne mets rien. Voilà. Mais Si tu cliques si tu as un rouge, ça ne sert à rien. Ça ne comptabilise que le pouce bleu. Parce que les, les chaînes ne voulaient plus voir un nombre de pouces rouges énormes. Il même plus que ça apparaît, il ne même plus que ça soit comptabilisé. Ils ont enlevé ça. Maintenant, c'est les commentaires qui les ont perdus. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils ont opté pour ça. Jusqu'à un moment, ils vont arriver à un point où ils vont bloquer carrément les commentaires totalement. Tu pourras même plus laisser un commentaire. Mais en attendant, comme ils ne peuvent pas faire ça, ou c'est trop flag, comme on dit, qu'est-ce qu'ils font Ils font des avertissements comme ça aux gens. Voilà. Donc, si tu laisses un commentaire, euh, même des plus lambda, hein, simplement tu dis « je n'aime pas telle personne ah, », tu vas te faire strike. Bien sûr, si tu dis ça à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella, ou tu dis ça par exemple à la gauche ou n'importe quoi, tu n'auras rien. Mais si tu dis ça précisément sur BFM TV, ou, ou TF1, ou France 2, ou France 3, enfin, enfin toutes les chaînes de corrompus, et en particulier qui s'adressent à Emmanuel Macron, tu auras des problèmes. Voilà. Donc on est arrivé à ce, à ce, ce genre de conneries comme ça. Donc c'est pour ça, quand tu, quand tu vois la chaîne de « Je ne suis, suis pas content », Hein, tout le monde la connaît, hein. il a plus de 300 000 abonnés, qui traite Macron de fils de pute et d'enculé, <rire> pense qu'il risque, il va, il va risquer d'avoir des gros problèmes, lui, par la suite. Parce que lui, carrément, il ne se cache pas, il le dit ouvertement. <rire> il le traite de, de, de tous les noms. Voilà, eh bien, tu vas voir que sa chaîne risque d'être supprimée très rapidement. Parce qu'ils veulent en arriver à un niveau voilà, de, de, de, de choses lisses où il n'y a plus personne qui s'oppose à eux. Voilà, il vont en arriver comme ils font au Kremlin, hein, en Russie, où il y a une seule chaîne de télévision. L'internet, il est contrôlé à mort. Et si tu as le malheur de t'opposer au gouvernement ou de dire la moindre chose contre le gouvernement, tu es un homme mort. Voilà, ben là, c'est pareil. Voilà. Mais comme ils veulent, ils veulent cultiver l'illusion que tu es en démocratie, c'est pour ça qu'ils ne le font pas de manière flag. Donc, ils te font des petits avertissements comme ça. Tu reçois des petits avertissements sur ta chaîne. Enfin, sur ta chaîne, sur ton compte YouTube, je dirais. Sur ton compte YouTube, et tu te dis, ah, putain, incitation à la haine, c'est quand même pas mal, incitation à la haine. Hein. Propos de haine, voilà. Propos de haine et incitation à la haine. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être Et tu vois qu'en vérité, c'est tout simplement un commentaire des plus stupides et des plus banales que tu dis que le mec, c'est un guignol et que tu ne le fais pas confiance. C'est un propos de haine qui incite à la haine. Voilà. Donc, euh... <rire> c'est vraiment à mourir de rire à mourir de rire. Donc voilà, j'ai juste fait cette petite vidéo, ce petit podcast. Je, je n'activerai pas les commentaires. Pour le seul podcast de toute la chaîne, je n'activerai pas les commentaires. Parce que comme ça, je vais vous montrer ce que c'est que de ne pas pouvoir donner votre point de vue. Vous pourrez laisser un pouce bleu. Hein. Vous pourrez laisser un pouce bleu. Vous pourrez... Euh la visualiser sans problème, mais je, vous, ne, vous ne pourrez pas laisser de commentaires Comme ça, je vais vous montrer ce que c'est que l'avenir de YouTube. Que vous pourrez simplement écouter un mec parler sans même vous opposer à vous. Parce que moi, j'ai toujours fait en sorte que si vous dites que, par exemple, ma vidéo, c'est de la merde, vous pouvez le dire moi tout ce que je supprime c'est les gens qui insultent qui insultent sans raison ou qui racontent des conneries c'est mais si par exemple il y a des gens par exemple, qui m'avaient dit pas ça mon que ma, ma vidéo elle était mal foutue parce que on entendait trop la musique ou même on m'avait dit ouais c'est mal fichu ça j'ai toujours laissé les commentaires toujours et même les pouces rouges à l'époque hein, quand les pouces rouges étaient valides j'ai toujours été transparent vous, vous rappelez j'ai toujours mis euh, faire en sorte que ça apparaisse bien les pouces bleus et les pouces rouges voilà je m'en fous complètement c'est pour ça que je vous dis simplement je vous dis aussi régulièrement en bas de mes vidéos, en description, euh, description, en commentaire, je vous dis combien on est sur, sur la chaîne d'abonnés. Comme ça, je suis parfaitement transparent. Je vous montre s'il y a une évolution, s'il y a une baisse, peu importe. J'en ai rien à foutre. Mais là, je vais vous montrer ce que c'est que d'écouter un mec qui parle sans même pouvoir les donner votre avis. C'est pour ça que je bloquerai les, les commentaires. De manière, euh, juste pour ce, ce podcast-là, je vous bloquerai les commentaires. Donc voilà, ça va être le futur de, de YouTube. Ça va commencer par les commentaires où ils vont mettre des avertissements comme ça, la con, sur des, sur des, sur des propos débiles, hein, je veux dire, voilà, c'est complètement con, et tu vas en arriver à un point où tu ne pourras même plus laisser de commentaires du tout, ils vont supprimer comment purement simplement la fonction de laisser un commentaire en bas de la vidéo. Ça veut dire que tu pourras écouter ce qu'il dit, mais tu ne pourras même pas laisser le moindre avis. Voilà, ils ont commencé déjà, hein, regardez, il euh, y a des vidéos où tu sais bloquer les commentaires, hein, des vidéos où tu parles de chaîne officielle, hein, tu ne peux même plus laisser de commentaires, c'est fini. Ils mettent le commentaire désactivé, ils ne veulent plus que tu laisses de commentaire, qu'on peut dire tu écoutes ce qu'on a à dire et tu ne fais pas chier. Les pouces rouges n'y sont plus. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui m'avaient rigolé, qui m'avaient dit « Oh, ce pas si grave que ça, les pouces rouges, que ça peut faire Pourquoi tu, tu fais un podcast simplement pour des pouces rouges ?» J'avais vraiment donné mon, mon, mon opposition, j'avais dit que ce n'était pas normal. Mais pour moi, ce n'était pas normal parce qu'on a le droit de laisser un pouce rouge. Maintenant, quand je vous dis vous cliquez sur le pouce rouge, ça ne sert à rien. Ça veut dire simplement que c'est le type qui a la chaîne qui voit qu'il a des pouces rouges. C'est-à-dire moi, je vois le compteur de pouces rouges, mais, mais, mais YouTube m'a averti que ça n'influe en rien sur la vidéo qu'elle monte ou qu'elle descend dans l'algorithme. Ça n'influe en rien. La seule chose qui influe, ils ont dit, c'est trois choses. C'est le nombre d'abonnés. Plus t'es abonné, plus tes vidéos seront vues. Euh, le nombre de pouces bleus, par contre, ça veut dire que si tu en mets, plus tu as de pouces bleus, plus tu montes dans l'algorithme dans, dans des vidéos. Et le troisième truc, c'est le nombre de commentaires que tu as sur ta, sur ta vidéo. Voilà, c'est ces trois choses-là qui font en sorte que ça augmente. Tous le, les pouces rouges, ça ne rentre plus en compte, parce qu'il y a eu des grosses sociétés, des grosses compagnies et des hommes politiques et tout, qui se sont plaints ils ont dit, on ah, a le cul d'avoir des pouces rouges. Et en plus, ça se voit. Par exemple, je vais vous donner un exemple très bête, quand... On, c'était pour un jeu vidéo, c'est une grosse, grosse, grosse compagnie de jeux vidéo qui s'appelle Activision, qui avait sorti un jeu qui s'appelait Call of Duty, qui est en présent plus, hein, qui est très connu. Ils s'étaient pris 50 000 pouces rouges contre 15 000 pouces bleus. Et ça, ça, ça, ça les avait détruits au niveau de la publicité, je dirais. Et, et, et leur jeu ne s'était pas du tout vendu, alors qu'ils avaient placé des millions de dollars pour pouvoir faire en sorte qu'il se vende, simplement parce qu'il y avait eu un bad buzz comme ça. Un mauvais buzz. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils avaient supprimé les, pou les pouces rouges. Mais maintenant, ils, ils en arrivent même à vouloir bientôt supprimer les commentaires. C'est pour ça que je désactiverai les commentaires pour vous montrer ce que ça va être le futur de YouTube et comment ça va être super bien la France avec Macron. Donc voilà, je suis sûr que vous avez dû, vous avez dû recevoir vous-même des avertissements comme ça et vous allez en recevoir très rapidement si vous avez le malheur de simplement donner votre point de vue. C'est pour ça que moi, avec ma chaîne principale, je ne m'emmerderai plus à poster de commentaires sur ces chaînes. De toute manière, déjà, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et en plus, voilà, vous risquez en plus de vous prendre des, des strikes, voire même des impossibilités de pouvoir euh, parler, simplement parce que euh, tel petit connard ou, tel petit, ou telle chaîne de bâtards sont frustrés parce que les gens ne les aiment pas. Voilà. Et ils ne supportent pas la démocratie, c'est pour ça que leur rêve, là, ces gens-là, et je terminerai sur ça, c'est de terminer comme on est en Chine ou en Russie, où c'est eux qui parlent et tu fermes ta gueule, voilà, et si tu t'es pas content, eh ben, tu te casses à l'étranger, ou alors tu termines dans un trou, quoi, en dit rien à foutre, si t'es pas content, c'est même tarif, voilà, ils veulent en arriver à un niveau comme ça, de propagande comme ça. Donc voilà, je voulais juste faire... C'est vraiment très léger, un hein, podcast, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je sais, je, je vous mettrai juste le lien, regardez bien en description, le lien de l'article en question, et également sur le chaîne de BFM TV, parce qu'en plus, ils sont pas malins pour dessous, ils le mettent, ils l'indiquent eux-mêmes. Voilà. Pour <rire> vous, vous dire comme ils sont très intelligents sur cette chaîne, excessivement intelligents. C'est à, à hauteur de leur réputation. Et moi, ils indiquent carrément, voilà, que maintenant, tu ne peux plus laisser de commentaires... Euh, en gros en gros contraire à ce qu'ils disent voilà, tout simplement si c'est contraire à ce qu'ils disent et contraire à, à leur éthique eux que enfin, eux, <rire> leur image de l'éthique tu te prends un, tu te prends un avertissement voilà c'est la nouvelle politique de YouTube donc faites attention parce que si vous critiquez donc Macron faites-le avec un deuxième compte un compte non officiel je dirais vous avez le droit de créer une deuxième compte. Hein. C'est parfaitement autorisé par YouTube. Je ne dis pas quelque chose d'illégal, c'est autorisé. Tu as le droit d'avoir au moins deux ou trois comptes. Hein. C est... C est... Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu en aies une, une riz-bombelle comme ils font certains tarifs, sont en ont 50. Mais tu en as deux ou trois, voilà. Euh, tu peux très te... bien. Moi, après, moi, j'ai deux chaînes. J'ai deux, deux chaînes YouTube, donc forcément, j'ai deux comptes. <rire> Ça, c est, c est... Voilà, c'est facile à. C comme on dit, c'est QFD. Hein. C'est facile à comprendre. Donc voilà, tu as le droit de le faire. Mais je vous déconseille de poster sur... avec votre compte officiel vous allez t'emmerder pour rien. Euh, si c'est votre passion de laisser votre commentaire et votre avis, voilà, faites-le avec un autre compte. Moi, personnellement, j'arrêterai de poster sur BFM TV, parce que déjà, c'est une chaîne de clochards. Ils racontent que des conneries, euh, ils déforment la vérité, ils racontent que des conneries. Et en plus, voilà, on est toujours emmerdés. Maintenant, on va être emmerdés avec YouTube si on, si on laisse des avis. Donc, qu'ils fassent leur beurre entre eux. De toute façon, de manière, on se battra dans les urnes. On se battra pour faire dégager Macron à la régulière, comme on dira. Il n'y a que les abrutis ou les demeurés ou les cloches qui croient encore ce que BFM TV dit. De toute façon, je pense qu'ils sont complètement. Euh, euh, Comment dirais-je Ils sont complètement out. Ils sont complètement déconnectés de la vie. Euh, ils, ils sont dans leur... Dans, dans, dans le, c'est carrément une secte. Ils se sont créés une espèce de petite secte, la macronie. Ils vivent dans leurs dans leur rêves. Ils ne s'aperçoivent même pas que les gens les détestent violemment. Enfin, quoi que si, ils s'en aperçoivent quand même parce que maintenant, ils interdisent les commentaires. Disons que voilà, ce qu'il ce qu y a, c'est que ça leur a éclaté au visage qu'ils sont. Profondément détestés par la population. Voilà. Et ça les emmerde. Donc, voilà, ils essayent de, comme on dit, de, de colmater les trous comme ils peuvent. Disons qu'ils essayent de cacher au grand public la vérité c'est qu'ils sont détestés, qu'ils ne sont pas aimés et qu'ils ne sont pas soutenus. Macron, lui, il a trouvé une autre solution avec sa chaîne YouTube c'est qu'il a, il, il a, a une équipe de. Qui travaille pour ses réseaux sociaux et sa chaîne, il lui crée des faux comptes en pagaille. Il a plus de 300 000 faux comptes, presque. Ce serait facile à faire. Hein. Il y a des sociétés, tu achètes des faux comptes. C'est aussi simple que ça. Euh, je ne sais pas combien c'est, je n'ai jamais fait trop attention, mais il paraît que tu je crois, je crois que c'est 50 euros, une connerie comme ça, tu as 1000 faux comptes. Comme lui, c'est avec l'argent public, il peut t'en acheter même tant qu'il veut. Et il y a plein de gens, tu regardes les comptes, ils datent d'hier ou d'avant-hier. Il n'y a même pas de description sur, la, sur leur compte, il n'y a même pas de photo. Ils disent oh ouais, wow, oh, Macron, je le kiffe, Macron, putain, je donnerai mon rein pour lui. Voilà. Et il, faut, il veut faire croire que c'est des gens qui le soutiennent, que la, la France le soutient, voilà. qu'il est aimé. Voilà. C'est pour ça que ces derniers temps, il envoie même la vieille là à Brigitte pour faire croire qu'il est aimé. Donc euh, voilà. Euh, maintenant, voilà, voilà ce qu'il y en est. Voilà la, la comme on dit, la démocratie. Voilà les libertés qu'on a euh, en, en janvier 2023 grâce à la Macronie. Voilà. Donc les gens qui rigolaient des fois sur de mes podcasts ou qui disaient que j'avais tendance à exagérer. Donc je disais qu'on quittait la démocratie de plus en plus, ben, un, ce n'est qu'un petit aperçu, un petit exemple de ce qui nous attend pendant les 4 ou 5 prochaines années qui nous, avec, ce, avec ce, ce cloporte. Et ça, ça va être, ce n'est que le début de, de la, comme on dit, des trucs liberticides. Pour terminer, n'oubliez pas que Macron a fait voter une loi en janvier qui est passée, que maintenant, si tu vas, si tu vas manifester dans la rue pour quoi que ce soit, euh, S'il te chope, maintenant c'est entre 500 et 800 euros d'amende simplement parce que tu as manifesté. Alors que le droit, le droit à manifester en France est un droit absolu, inaliénable normalement. Donc il ne veut plus que tu te manifestes contre lui dans la rue, plus il ne veut plus que tu laisses un commentaire, un avis contraire à, à, sa, à sa personne ou à, ou à lui, ou même sur BFM TV, tout ça, sur YouTube. Donc voilà. C'est comme ça. Allez, écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie. Bon, Cette fois-ci, vous ne pourrez pas laisser un commentaire. Comme ça, vous verrez ce que ça fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.